Souvenir à ma lame. Sécurité dans pour la 2021. Bible Lobby. Malobanzambe. Les alocolamais puis qui tissa ma. au thème. Et ce qui cacawanait le malobanzambe. Les alocolamoula. Que si pour l'issue de ma belle-éternité, jamais causons à la gloire en Zambie. Et puis sans Zambie, la bougie sur mon thé, afin que ma lobby soit 6K pour la monnaie de 2021. Pour la joie, ma casse, la na combo naïe samela. Malubana yo o changement capo to mona bato ma be memo krula kutanana yo o changement o Oh namoni. hallelujah jesus malubana yo les ans à puissance et à vous séduire, mon tour. Oh, ces jours-là. Oh, Alléluia. Malobo fait sa cassurance. Oh, Bible est lobby pour n'abattant qui les a folies. Mais pour na baoba yebio Jésus sécurité Oh Jésus koyeba yonde les genoso koyo kayonde Jésus solution Alléluia Si Chicayte maloba après-midi à et séduire mitema ya peuple yé ni yo Oh ce jour-là Baso Sami sa Oh, oh, oh, oh, ah, la on va séduire la parce caillou caillou caillou, ma louba, ouais, poussé par les Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de ta part. Si tu as été mon saint au moto, mon bison après-midi, tu as poussé par ton esprit saint. Pour que tu qui, été disciple, et si tu as été mon saint au après-midi, tu as été Kanal canal, tu afin que peuple le peuple, la parole créatrice, a la bénir dans la dernière chrétienne. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Dimanche, Alléluia, vais à là-bas. Dimanche, nous sommes Merci pour la présence à 5 anges. Merci pour la présence à Loba Parce que mon est à l'Oko. Tanguyo l'obaka, mon Mokili pike la vanda kakimia, konakoyo ka moke azako l'oba, l'obé la biso, nakombo na yesu, de tout bête l'inzabé ma pou. Je te remercie, ma biso, pour honorer mon salle d'inzabé, pour en notre pasteur, notre papa, de bête l'inzabé ma pou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous avez compté dans la présence interne? Amen. Nous allons ouvrir nos livres dans les livres des Job. Dans les livres des Job, dernier chapitre. lire le verset 2 Job chapitre 40 et nous allons lire le verset D, après nous allons sauter nous allons lire le verset 5 Job chapitre 2 Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je reconnais que tu fais tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Que l'éternel soit loué. Je dirai d'abord merci à Dieu parce que nous avons passé plusieurs dimanches, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines dans une maladie qui est en train de détruire des vies, des familles. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés dans le dernier dimanche de cette année. Vous savez... Nous avons plusieurs raisons à dire merci à Dieu parce que principalement cette année, les gens qui sont en train de mourir ne sont pas plus mieux que eux. Mm -hmm. Déjà aujourd'hui le matin, c'était hier je pense, <coughs> j'avais un ami en Afrique du Sud, ils étaient deux plus tôt et l'autre m'a envoyé le message en me disant qu'écoutez il y a ton frère, il y a ton ami qui est décédé ce matin des coronavirus et c'était quelqu'un que j'ai partagé des temps j'ai partagé des moments avec lui des fois quand j'étais ici on parlait aussi et c'est lui qui m'avait appelé qui m'avait envoyé le message, lui aussi, il, il était tombé dans la même maladie. Et lui, chaque quatre heures, il prenait son irine. Il va réveiller quatre heures du matin, il va faire l'irine sur un petit gobelet. il va voir ça, c'était comme un tir pour lui. Et il a passé au moins plusieurs jours avec ça les jours où il était guéri, il m'a appelé. Il m'a dit, mon frère, tu m'as laissé. J'allais mourir. Mais maintenant, Dieu m'a fait grâce. Tout le monde maintenant a peur d'aller dans des hôpitaux parce qu'on ne sait pas quest ce qui se passe. Et vous savez, pendant que des gens passent, il y a d'autres qui. Sont hospitalisés. Il y a d'autres, ils ne savent même pas que s'ils vont vivre les jours suivants. Depuis que l'année a commencé et nous sommes arrivés vers le dernier dimanche de cette année, frères et sœurs, nous avons des raisons à dire merci à ce là Amen. Est-ce que tu peux dire « Amen hein? » amen. amen. Mais écoutez, lorsque j'avais parlé sur les cinq choses à savoir sur la prière, j'avais insisté à une chose. Ne vivez pas dans la peur. Amen. Amen. amen. Un enfant de Dieu ne vit jamais dans la peur. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La Bible nous dit encore, mon fils vivra par la foi. Amen. Si nous sommes aujourd'hui vivants, nous rendons grâce à Dieu, non parce que nous avons fait de bonnes choses à Dieu, mais c'est par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Aujourd'hui, Je voulais partager avec nous sur un thème qui est intitulé Je reconnais que tu peux tout. J'ai ah, mais... reconnais que tu peux tout. Ouais, C'est lui qui a dit ces paroles, c'était un homme connaissait Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu de tout de son cœur, de toute sa force, de toute de sa vie. C'était un homme qui n'a jamais voulu trahir Dieu un jour. C'était un homme dans son cœur, c'était Dieu qui est Habité. Et cet homme, il s'appelait Job. Vous savez, si vous lisez à partir du verset 1, la Bible dit il y avait un homme intègre. Quand on parle de l'intégrité, on voit une personne qui est droite. Une personne qui est juste, une personne qui n'accepte pas la malhonnêteté dans sa vie, une personne qui n'a jamais voulu, comme j'avais dit, trahir un dieu et dieu plutôt un jour, cela n'a même pas passé dans sa tête ni une seule seconde si je peux dire. Parce que la personne qu'il appelle un homme intègre ce n'était pas des hommes mais c'était un témoignage à du ciel. Cela veut dire que c'est lui qui a témoigné Job que Job c'était un homme intègre. C'était un homme droit. C'était un homme honnête. Ce n'était pas un homme. Mais c'était Dieu. Vous savez pourquoi parce que Dieu sait voir le cœur des homme. Dieu sait sonner le cœur des homme. Vous savez, même dans le monde, pour que ton témoignage soit valable, il faut que ça commence à deux ou trois personnes. Parce que lorsque une seule personne te témoigne, peut-être que les gens peuvent avoir des doutes. Mais lorsque plusieurs personnes témoignent, tu peux être accepté. Mais là maintenant, celui qui témoigne la vie de Job, c'est Dieu. Écoutez le parcours de Job. La Bible dit c'était un homme qui était béni. Job ne manquait rien. Job, il avait tout dans sa vie. Vous savez même qu'il avait tout dans sa vie. Il n'a jamais voulu trahir Dieu. Vous savez ce qui a poussé mon étude un peu plus loin. Job, il n'a même... non, non, jamais voulu trahir Dieu, mais il n'a jamais voulu aussi cesser ses propres enfants pour se trahir Dieu. Cela veut dire il tenait compte de sa pureté, de sa relation avec Dieu. Il veillait aussi à essayer que ses propres enfants qui vivaient dans sa maison ne puissent pas pécher devant hein? Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Amen, Amen. » Écoutez, la Bible dit ceci. À chaque fois ses enfants sortaient pour faire des fêtes, pour rencontrer ses amis pour balader dans sa quête il disait que peut-être mes enfants là où ils sont partis ils ont péché ils ont fait quelque chose de, de, de, de mal peut-être que Dieu n'était pas content vous savez Jean dans ses enfants vont rentrer à la maison la Bible dit il va offrir des sacrifices à Dieu juste pour demander pardon. Juste pour préserver ses enfants dans le mal. Donc c'était un homme, si je peux dire, il haïssait complètement le péché. Le péché n'était pas acceptable ni dans sa vie, ni dans la vie de sa famille. Près des personnes comme ça... Je ne sais pas s'ils existent jusqu'aujourd'hui. On peut être bien serviteur de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, je ne sais pas qui que ce soit. Mais peut-être que tu vas veiller sur toi-même. Que je puisse avoir une bonne relation avec Dieu. Que je puisse marcher bien avec Dieu. Mais des fois, tu ne tiens pas compte de tes enfants. Mais jamais il savait cela. Il veillait sur sa relation. Mais vous savez ce qui est triste, ce qui est très étonnant. Un jour, la Kisaté, les diables, la Bible dit il passait, Dieu lui demanda Est-ce que tu as vu mon serviteur Job que tu as vu mon serviteur Job. Vous savez, si tu lis la Bible, tu vas voir que pendant que Dieu a voulu témoigner Job, mais le diable a renversé les témoignages, il a commencé à acquiser Job. Il a poussé Dieu à ouvrir une porte. Hein, pour lui dans la vie des gens en disant qu'il t'aime mais parce qu'il a tout il a l'argent il a des enfants il a tout récupère tout ce qu'il a tu verras s'il si va t'aimer encore Frère, écoutez une chose le diable n'a pas menti le diable avait dit la vérité. Mais seulement que la vérité, le diable avait dit, ce pas dans la vie des gens. Mm. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes attachés pour quelque chose à Dieu. Mm. Nous venons à Dieu pour quelque chose. Peut-être que parce que j'ai beaucoup de combats dans ma famille. Si je me retire, je serai sans protection. Peut-être que je passe des moments difficiles. Je n'ai aucune place que je peux trouver des solutions. Peut-être je cherche à voir quelque chose. Mais j'ai déjà essayé de part et d'autre. Mais je n'arrive pas à voir cette chose-là. Laisse-moi m'accrocher à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu peux voir. Beaucoup ont abandonné Dieu. Parce qu'ils ont essayé à voir la chose. Mais la chose n'est pas arrivée et ils sont partis ou ils ont abandonné la foi. Il y a tant aussi Dieu a permis qu'ils puissent avoir la chose. Après avoir réussi la chose, ils vont abandonner la foi. Mais seulement que frères et sœurs, si Dieu avait permis que les diable puissent toucher la vie de Job. Écoutez, parce que Dieu connaissait Job bien. Dieu connaissait la foi de Job. Dieu connaissait la vie de Job. Dieu savait que Job, il peut être riche ou pauvre. Il sera toujours obéissant. Job, il peut avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants. Il sera toujours obéissant. Jamais peut avoir l'argent ou ne pas avoir l'argent, il sera toujours avec lui. Jamais peut tomber malade ou jamais peut être dans une bonne santé, mais il sera toujours avec ces dieux-là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit ceci. Dieu ne permettra pas quelque chose t'arrive hein, si, si il sait que toi tu n'arriveras pas à surmonter cela mmh. lorsqu'il va permettre que quelque chose arrive dans ta vie, c'est l'avenir le même Dieu là il va te donner la force il va te donner la capacité mmh. il va te donner la possibilité de surmonter la chose, il y a quelqu'un qui peut dire Amen, amen. Ouais, Si tu regardes l'histoire de Job tu seras sais couché Vous savez des fois nous lisons la Bible comme des journaux Nous, nous lisons la Bible comme si nous faisons n'importe quelle lecture Mais si tu regardes la relation où Job était avec Dieu Comment Job aimait Dieu Comment Job était été attaché à Dieu? Frère, Dieu ne pouvait pas permettre que Job puisse se passer dans de telles difficultés. Mais Dieu savait que cet homme même, il m'aime de vrai. Laisse-moi ouvrir une porte et que le diable le touche mais je sais qu'il restera fidèle Frère la première des choses et le bien gens Job était parti il avait resté avec rien au lieu que ça s'arrête là ses enfants sont partis il était resté tout seul Job est resté avec ses amis il est resté avec sa femme sa femme lui a dit mais tu continues à être fidèle à ce Dieu-là. Vous savez pour que la femme de Job dit cela. Si Job il priait trois jours par jour, il continuait toujours à prier trois jours. Si Job il partait à l'église, malgré qu'il avait tout perdu, il continuait toujours dans l'église. Si Job donnait des dîmes, donnait des offrandes, soutenait l'œuvre de Dieu, malgré tout ce qui était arrivé dans sa vie il continue de le faire il continue à être fidèle et sa femme lorsqu'elle a regardé mais cet homme il est fou avec tout ce que Dieu a permis dans sa vie il continue quand même à être fidèle à Dieu voilà pourquoi sa femme va lui demander pourquoi tu ne vas, vas pas offenser ce Dieu là et que tu mères regarde l'état que tu es maintenant voilà écoutez c'est bien bon d'écouter l'histoire Mais c'est compliqué Si tu peux le vivre C'est compliqué Vous savez si quelqu'un que tu aimes beaucoup Il souffre dans une maladie Il est souffrant ou elle est souffrante Des fois quand tu la regardes comme ça Tu vas commencer à plaire. Frère ce qui était arrivé dans la vie de Job c'était dur et compliqué c'était dur et compliqué mais regarde peut-être ce qui arrive dans ta vie combien de fois tu es resté fidèle à Dieu combien de fois tu es attaché à Dieu ou combien de fois tu es reculé en disant que non là je ne suis pas d'accord avec Dieu vous savez, ça arrive même dans nos vies que nous prions, Seigneur, si tu n'agis pas, je ne ferai plus jamais cesser pour toi. On arrive même à donner des conditions à Dieu. On arrive à donner des conditions. Mais nous oublions, Dieu nous laisse toujours en vie. Fidèle ou infidèle. Dieu continue à nous laisser en vie Amen. Désobéissant ou obéissant mm. Dieu continue toujours à nous laisser en vie Frère Job Il avait appris beaucoup de choses Mais lorsque Dieu a permis Que les souffrances arrivent dans la vie de Job mais lorsque la souffrance est passée, Dieu l'a visité. C'est par là qu'il va dire cette parole. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais. Je reconnais qu'il y a une amoureuse. Je reconnais que tu es que nous au coquille aux coquilles Que nous Vous savez pourquoi Job avait dit cela? Parce que Première chose La souffrance de Job hein, C'était Ça fait entrer à Job hein, dans une réalité que lui-même ignorait de Dieu. Lorsque Job souffrait, lorsque Job passait des moments difficiles, il plairait. Il n'avait pas encore compris quest ce que Dieu a voulu de lui. Mais lorsque Dieu est revenu, il a fait sortir de cela. Job avait compris une réalité qu'il n'a jamais compris dans sa vie. Voilà pourquoi si tu descends dans le verset 5, il a dit ceci, j'ai attendu parler de toi. Donc pendant tout ce temps, Job s'est forcé pour marcher avec Dieu, pour garder une bonne relation avec Dieu. Donc Job n'avait pas à connaître auprès de Dieu il a dit j'ai entendu parler de toi mais aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui, mon œil a vu oui. vous savez pourquoi? parce que Dieu a fait entrer Job dans une chambre où Job n'a jamais été entré Amen. et cette souffrance a fait ouvrir les yeux de Job en disant que Dieu aujourd'hui peut te donner, mmh. mais Dieu il peut aussi permettre une souffrance terrible dans ta vie pour pouvoir t'apprendre quelque chose. C'est ça la phase où nous ignorons nous à tant que mmh. lorsque nous regardons Dieu, nous voyons que de fleurs, de bénédiction, mmh. des bénédictions, des élévations des gloires. Job avait vécu des bonheurs longtemps avec Dieu ses enfants n'étaient pas bébé, des bébés ses enfants ont été déjà grandis il avait des serviteurs et plusieurs richesses pendant tout ce temps là Job n'avait jamais expérimenté la souffrance mais la souffrance a ouvert les yeux de Job en disant que Dieu peut tout faire Moi, je vais dire à quelqu'un, je pense que tu as appris, dans cette année 2020, les temps que nous, on est en train de passer ou les temps que nous, on a, on a passé moi, je pense que tu as appris des choses. Parce que Dieu nous a fait entrer dans une réalité où nous pouvons dire que mais finalement nous sommes église finalement nous sommes enfants de Dieu mais que telles chose arrive et nous nous sommes encore là ça ignorait et la deuxième chose j'ai dit ceci c'est que, que l'expérience a fait comprendre à Job que Dieu N'agit pas seulement dans une seule dimension. Mais Dieu a des différentes dimensions. Il peut agir dans la vie d'un homme. Amen. Amen. Et cela ne dépend pas de toi. Amen. Cela ne dépend pas de toi. Vous savez, si tu lis le livre de Job, Dieu est en train de demander des questions à Job il a dit à Job est-ce que tu peux me répondre à toutes ces questions Job il a dit ceci j'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé une seule fois j'ai perdu ma bouche parce que je ne peux plus te répondre J'ai reconnais que tu payes tout Dieu mm -hmm. peut permettre les malheurs Dieu peut permettre les bonheurs. Mmh. Dieu peut permettre que tu puisses perdre des personnes importantes mmh. qui sont toutes autour de toi. Mmh. Mais toujours pour un but. Mmh. Mmh. Dieu ne fait rien. Vous savez, si Dieu n'avait pas permis la souffrance la perte de, de, de bien des biens de Job. Job pouvait voir Dieu seulement dans une seule face. La face est de Dieu qui bénit. La face est de Dieu qui élève. La face est de Dieu qui a la gloire. Si vous regardez dans la Bible, hein, la Bible arrive à dire ceci. Dieu avait donné à Job les enfants qui étaient les plus belles et les plus beaux cette ville là. Imaginez Dieu te déclare quoi beaucoup belle. Mm. Mm. Aux quoi Il y a des dimensions que nous ignorons à Dieu. Mm. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a des choses à apprendre à côté de Dieu. Chaque situation, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Même si d'autres personnes te disent que qui abandonne laisse, Job a dit, mais non, tu es une femme folle. Si c'est lui qui avait donné, ben c'est lui qui a récupéré. Le mal. Cela ne veut dire jamais, il était aussi flexible. Il avait compris que tout ce que moi j'ai, tout ce que moi j'ai, ça ne m'appartient pas. Celui qui m'a donné la santé, il a permis que tombe malade. Celui qui m'a donné les enfants, il a permis que ces enfants meurent. Celui qui m'a donné la richesse, il a permis que ces richesses se partent. Je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle. La troisième chose, j'ai dit ceci. La souffrance qui était arrivée dans la vie de Job a fait comprendre à Job lui-même. Disait Job que Job n'aimait pas Dieu pour tout ce qu'il avait, mais Job aimait Dieu parce qu'il aimait Dieu. Il aimait pas Dieu parce que Dieu lui avait donné des enfants. Il aimait pas Dieu parce que Dieu lui avait donné des richesses. Il aimait pas Dieu parce que Dieu lui avait donné une très belle vie. Mais il aimait Dieu, parce qu'il avait reconnu qu'il y a un Dieu qui est au ciel et qui m'a donné cette vie. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu sers Dieu? Est-ce que si Dieu aujourd'hui récupère tout ce que tu as? Tu resteras fidé. Est-ce que si Dieu aujourd'hui permet une situation compliquée dans ta vie, tu resteras fidèle? Est-ce que si Dieu aujourd'hui, dans la situation que tu as maintenant, que toi tu penses que c'est une grande situation, situation de souffrance, c'est vrai du monde, si Dieu permet de prolonger encore cette situation pendant un an, tu resteras fidèle. Je reconnais que tu paies tout. tout. Job a fait prêt devant Dieu. Seigneur, je ne t'aime pas parce que tu m'as tout donné. Si tu m'avais donné, tu as récupéré, gloire à Dieu. Mais je resterai toujours ton ami. Je resterai toujours intègre. Je resterai toujours à côté de toi. Et je te servirai toujours. Mmh. Mmh. Pourquoi Non, Yves Sandja, me merci. 2020, il y en a souffrir. 2020, il y en a eu tout le monde. Et le vêtement, il à l'année Est-ce que je suis un bonheur? Je suis un bonheur. Je Je reconnais Je tout. Tu dois comprendre tout ce que Dieu fait. Même si cela va te faire pleurer, c'est pour ton bien. Amen. Dieu ne fait rien, rien, rien qui peut te détruire. Dieu peut te permettre, Dieu peut te permettre que tu restes une semaine. Des semaines, un mois, que tu souffres, que tu dors d'erreur. Parce que, parce que, il a un objectif pour toi. Amen. Écoutez, tu peux voir ça compliqué. Tu peux trouver ça difficile. Mais si Dieu, je, je parle des personnes qui sont attachées, qui marchent avec Dieu. Qui ont confiance à Dieu. Lorsque Dieu permet de telles choses à rire, parce qu'il sait très bien, peut-être la situation, ça sera ton escalier. Amen. Pour que tu remontes encore. Amen. Vous savez pourquoi Job avait dit que je reconnais que tu peux tout Amen. Dieu avait multiplié ce que Job avait avant. Amen. Pour montrer au diable que, écoutez, la personne que toi tu avais dit qu'il m'aime seulement pour le bien il ne m'aime pas pour le bien même si je lui donne encore plus il va continuer toujours à être réel, fidèle j'ai reconnu que tu peux tout la quatrième des choses vous savez Dieu permet aussi la souffrance ou des problèmes dans nos vies, c'est pour nous corriger. Il y a des erreurs qui, qui se trouvent dans nos vies. Des fois, nous-mêmes, on ne les voit pas. Mais Dieu sait une chose. S'il veut te pousser à côté de lui, il va mettre quelque chose. Et cette chose-là, ça va t'approcher plus en lui. Amen. Dieu nous corrige. Vous savez comment est-ce que Saul a été corrigé? Mm. Peut-être que s'il y avait quelqu'un pour aller le prêcher, il n'allait pas accepter. <rire> Mais il y avait une forte linéaire, la Bible dit, Dieu l'a fait qu'il puisse devenir aveugle. il faudrait une personne prie pour lui écoutez ne vois pas toutes les situations qui arrivent dans ta vie il y a seulement les diables il y a seulement les démons mais lorsque Dieu permet une situation arrive dans ta vie tu dois asseoir t'asseoir et penser qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi sachant que frère Moutou onzambe me asimbi Satan a accroché qu'aussi l'été lorsque j'ai parlé sur un chose à savoir sur la prière j'avais dit la personne qui restait à côté avec Dieu tout le temps cette personne vie de prière. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit manifeste dans la vie de cette personne. C'est Saint-Esprit, c'est Dieu. Or, lorsque nous voyons sur les symboles du Saint-Esprit, le fait, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Saint dans toutes ces choses, personne ne peut retenir dans sa main toutes ces choses. C'est pratiquement impossible. Mm -hmm. Donc, lorsque tu es avec Dieu, quelque chose t'arrive. Il faut te demander. En quoi Dieu veut m'enseigner? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une correction à faire dans ma vie? Mm -hmm. Frère, Job était un homme intègre entre mon tour à mon tout tout mon tour à mon tour na mon tour à mon permettre à mon tour à à mon tour à mon tour à mon à injecter la maladie au lit que ce soit une maladie normale mais c'est aussi une maladie qui me fait souffrir vous savez la première fois les trois amis de job est venu le visiter la bible est dit job pourquoi parce qu'ils étaient étonnés ces trois amis ils savaient que job était un bon ami de dieu ils savaient que Jean me craignait beaucoup Dieu. Voilà pourquoi ils ont toujours dit Jean meilleur au kaka. Mm. Durant les parcours, où ils ont fait qu'condamner, condamner Jean, condamner, condamné, Jean. Au sommet mon ami, yo m'ont dit si beau, au pays, au Sumbuk, ya mon ma fatigue, ya mon c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance que Dieu a permis dans la vie des gens, ça a été aussi comme une correction. Près ce qui nous a dit, et que tu commences à t'éloigner de Dieu. Dieu peut frapper. Dieu peut envoyer quelque chose pour juste te remettre en place. Parce qu'il sait très bien si tu laisses comme ça longtemps, il va te perdre. La souffrance nous aide aussi à retourner dans les chemins de Dieu. Les résultats des souffrances de Job, Dieu a fait que Job soit rétabli. Amen. Parce que cela ne dépendait ni de Job, ni de Satan, ni de la famille de Job, mais ça dépendait hein, de Job. De Dieu plutôt. Ça dépendait de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, j'ai voulu, voulu faire comprendre à l'église que Dieu peut faire toutes les choses dans nos vies. Dieu peut permettre toutes les choses dans nos vies. Mais écoutez, il ne s'arrête pas seulement là. Dieu est capable aussi de te rétablir. J'ai passé dans un moment très compliqué. J'ai passé dans une situation très compliquée. J'ai passé dans les moments de désert. Il y aura un moment où Dieu viendra. Où Dieu viendra. Vous savez écouter. Ça arrive dans nos vies. Nous avons passé des moments très difficiles. Mais lorsque l'intervention de Dieu viendra, nous oublions complètement Amen. tout ce qui s'est passé avant. Quelqu'un peut nous lire Esaïe chapitre 43. Lisez-nous verset 18. Esaïe 43 verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. La parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, qu'est-ce qui va se faire que les choses qui sont passées, les événements qui sont passés, que tu ne puisses pas penser de cela. Parce que qu'une grande bénédiction de Dieu tombera dans ta tête. Une grande bénédiction de Dieu tombera resteras fidèle mm -hmm. plus c'est dieu prépare des bonnes choses pour toi Amen. vous savez si tu lis Ésaïe, chapitre 43 verset 4 dieu dit ceci parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime je donnerai des hommes à ta place cela veut dire dans ta souffrance, dans tes problèmes, dans tes combats. S'il y avait des hommes devant toi qui te combattaient, Dieu est capable de d'écraser d'extrémité toutes ces personnes-là pour que toi tu puisses reprendre Amen. ce que tu avais avant. Amen. Écoutez, tu peux oublier les situations que tu es en train de passer maintenant. Tu oublieras que Nazanaka Nabanekousou. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a vu maintenant ton problème. Dieu a permis que le temps des épreuves passe, Et lorsque ce temps passe, il y a un peu de temps à l'économie. Il la a un peu na temps à l'économie. Il na nzambe a la Bible ce chemin-là, il va tracer ça dans le désert. Donc quelqu'un qui passe dans la souffrance, dans des problèmes et dans des combats, lorsque Dieu vient, dans le même souffrance, Dieu va ouvrir une porte. Et toi, tu vas t'en sortir. Ce qui était resté derrière et derrière. Maintenant, tu vas faire quoi? Hein? Avancer. Je veux qu'une personne commencez à déclarer cela. Je ne veux plus penser à ce qui est passé. Je ne veux plus penser à ce qui est arrivé à ma vie. Je veux maintenant commencer à voir de nouvelles choses. Je veux commencer maintenant à voir de bonnes choses. Job avait pris du temps. Job avait souffert. Il était même abandonné. Il était même trahi. Personne ne croyait plus en lui. Mais lui, il était resté fidèle. Lorsque Dieu est revenu vers lui, la Bible dit ceci, Dieu a multiplié ce que Job avait avant. J'ai perdu en 2020. Mais en 2021, il y a la puissance de la multiplication. J'étais chassé en 2020. Mais en 2021, il y a une puissance de rétablissement. Bon. Ah. J'ai été chassé en 2020. En 2021, Dieu est venu. Il m'a pris et il m'a rétabli. Ne ah. pensez plus aux événements passés. C'est intéressant. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Vous savez, la Bible ne parle pas d'un feu, fleuve, mais la Bible parle de fleuves. Quand on voit l'eau, on voit Dieu. Quand on voit l'eau, on voit la prospérité. Quand on voit l'eau, on voit la vérité. Quand on voit l'eau, on voit la parole. Quand on voit l'eau, on voit tout ce qui est de bien. Mm -hmm. Ne pensez plus. Faut écouter. Les événements passés ça va t'empêcher d'avancer. Les événements passés, ça va t'empêcher d'évoluer. Les événements passés, ça va t'empêcher chose est devant toi souvent les femmes disent si j'ai quitté un homme je dois le remplacer par un homme le plus meilleur pour que je puisse oublier celui qui était derrière moi mais moi je vais te dire ceci Dieu va transformer ta souffrance si va transformer des situations qui est en toi, si va commencer à ouvrir de nouvelles opportunités et de nouvelles portes Amen. pour que tu puisses avoir Amen. un chemin en 2021. Amen. Je pensais que tu allais dire à mes pauvres, ne pensez plus aux événements passés. 2021, quels sont... Les événements qui sont passés dans ta vie. Job avait perdu ses biens. Job avait perdu ses enfants. Job avait perdu tout ce qu'il avait. Dans un seul moment, Job il était devenu pauvre. Non seulement pauvre, il était devenu aussi malheureux. Pas de santé. Tu peux tout perdre, mais si tu as ta santé, c'est quand même bien, tu seras réconforté. Job, il était poussé jusqu'à ce que ça sentait. Mais il n'a jamais été démoralisé. Il avait toujours des paroles à dire à Dieu. Il avait toujours confiance à Dieu. Frère, écoutez. Ne perdez pas confiance. Nous sommes versés aujourd'hui. Ça nous reste quelques jours pour que l'année termine. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Amen. Oui, Dieu peut faire quelque chose. Mm. C'est toi d'abord qui dois commencer à réviser la situation que tu as maintenant en disant que 2020, je vais entrer seul dans la tranquillité, dans la paix, et dans ce que Dieu a préparé pour moi. Il y a un homme qui avait jeté son manteau pour suivre Jésus. Il s'est débarrassé de cela. Parce qu'il avait besoin de boire. Est-ce que tu crois Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que tu crois? Écoutez, Job était un Job était un homme droit. Mais moi, je suis un pécheur. Moi, Dieu ne m'a jamais témoigné. Je fais des choses malhonnêtes tout le temps. Je parle mal. Je vole. Je réponds les gens mal. Je blesse les gens. Je suis un fidèle, désobéissant. Il y a quelqu'un qui était mort pour toi. Et quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne les regarde pas toi, mais il regarde la croix. Parce que c'est lui qui est le médiateur entre toi et Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la confiance est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la confiance. Amen. Je veux que tu commences à prier en disant, je ne vais plus penser aux événements qui sont passés dans ma vie, à des choses qui sont dans ma vie. Je veux maintenant voir de nouvelles choses. Je veux maintenant voir de bonnes choses. Élevons-nous là où nous sommes, mettons-nous debout, levons-nous là où nous sommes. Commencez à prier, à prophétiser. Commencez à prier, à prophétiser sur sa vie. À dire des choses. À dire des choses parce que Dieu a déjà déclaré. Ne pensez plus aux événements passés. Car je veux faire quelque chose de nouvelle. Sur le point d'arriver. Commencez à prier, ne restez pas tranquille. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier, commencez à déclarer des choses. À déclarer des choses et dire Seigneur... Je veux que ma vie change. Je veux que 2021 soit différent de 2020. Je veux, des je veux des opportunités. Je veux des opportunités. Je veux des opportunités. Je ne veux plus penser aux événements qui sont passés cette année. Mais je veux voir des choses nouvelles. Je veux voir des choses nouvelles. Je veux voir des choses nouvelles. Yeshu Azali Awa Yeshu Azari Awa ma Chante avec t'abaisse moi tu passes Yeshu Azari Awa tu prends la croix tu prends les pains et retournes dans ta place Oh oh Jésus Azali Awa ma mission oh, oh emba Yes son Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Oh Jésus, asali papa, vi so to Azali papa, zali bana. Jésus papa, asali. Oh Yasolo. solo, Jésus papa, vi so to Azali bana. Jésus papa, nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, il prit du pain. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompit et l'air donnant en disant :« Ceci. » et mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons tous, tous manger le pain. Après le souper et l'alerte donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est pour vous j'avais bien préféré qu'on prie on prie à partir de 23h et nous allons entrer dans la prière ça serait bien pour nous tous amen, amen. C'est vrai beaucoup des euh, églises ont fait depuis les 31. J'aime pas faire des choses comme tout le monde. J'aime faire des choses quand Dieu m'aime à cœur. Cela est là, et, et très important. Donc à partir du 31, 23 heures, soyons tous en ligne. Papa nous va nous envoyer tous les numéros. Restons en ligne. Nous allons prendre le temps vraiment de prier Dieu. Peu importe si tu vas vous agir, c'est pas si tu seras. Où, s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'année a été très très mauvaise. Et nous avons besoin d'être ensemble et prier. Nous avons besoin d'être ensemble et prier. Le dimanche qui viendra le dimanche 3, nous avons des enveloppes, des actions faces pour l'année. Générez que tu bouge Toi-même, tu viens récupérer les enveloppes des actions des grâces pour l'année. Ce sont des enveloppes que nous donnons chaque année. Chaque année. Si Dieu n'a rien fait dans ta vie, il n'y a pas de problème, tu peux t'asseoir. Hein? S'il n'y a rien que Dieu a fait, tu ne pas de mettre les enveloppes. S'il n'y a rien que Dieu a fait dans ta vie, tu peux t'asseoir. c'est sacré. sacrés. Les sacrés, c'est quelque chose qui est consacré à Dieu. Ces enveloppes viennent de l'humain. Ce sont des enveloppes qui sont sacrées. Et quand ça entre dans ta maison, c'est une bénédiction. Mais toi-même, tu peux la transformer à une malédiction. C'est que Dieu va te mettre à cœur, tu pries, et les trois les dimanches prochains, je vais prier pour toute l'église comme d'habitude. Les 31, on va prier en ligne pour nous tous. Et les 3, je vais prier pour chaque monde On aura juste une petite exhortation et on va prier. Si Dieu nous donnera quelque chose, on va faire quelque chose pour partager ensemble, pour faire un AKP. Amen. On va faire des cotisations, non. On ne fera pas des cotisations. Ce que Dieu va nous donner, on va essayer de voir avec comment se Solange à la caisse et partager quelque chose le dimanche prochain pour que l'année ne passe pas comme ça. Je sais que toi tu as vu péter les 25 mais l'année qui compte on est obligé de faire quelque chose pour la fraternité. Amen. J'avais pris une embellion. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Lundi, nous sommes là à partir de 17h30 pour ceux qui gênent. Ce pénal nous a dit qu'au génétique, au Rokota, il n'y a pas de problème. Nous, nous, sommes là chaque jour à partir de 17h30 jusqu'à 18h30 dans ces 15 jours de jeûne et prière. On Était là le matin pendant trois jours de samedi. On s'est sorti à 7h du matin. On était à la retraite et nous continuons notre jeûne et prière des 15 jours. Nous allons terminer mercredi ici à 18h. Mercredi à 18h que nous allons terminer. Ça reste peut-être